Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique, on est le 2 juin 2018, ce matin, on est samedi matin, j'aimerais faire un récapitulatif de la semaine, ce qui s'est passé, on a eu cette semaine, surtout hier, une explosion des principaux indices, euh, c'était euh, probablement ben c'est ce qu'on aurait pu euh, voir parce que durant toute la semaine dans le fond ce qu'on a ce qu'on a vu euh, si on regarde le graphique quotidien comme je vous avais dit c'est des hauts et des bas on est dans une une structure en ce moment de hauts et de bas et euh, oui peut-être qu'on peut, qu peut euh, remonter mais euh, peut-être qu'on pourrait se tenir euh, comme ça euh, pas mal de temps à moins qu'il y ait un euh, explosion d'achat et qui permettrait aux principaux indices euh, de poursuivre une montée. Mais comme je vous dis, à long terme, je pense qu'il se bâtit un, un sommet. On a eu une cassure assez importante au mois de février. Et là, on est dans une configuration de triangle euh, qui se poursuit. Donc, euh, c'est à suivre. Il y a eu l'or hier qui a a encore baissé, euh, dû au fait que le dollar américain a repris de la force. Euh, C'était euh, un peu normal que le dollar reprenne de la force après ce qui est arrivé euh, avant hier. Donc, euh, on a eu une, une correction importante. Mais là, euh, je pense que sur un graphique long terme, c'est là qu'il faut examiner où est-ce qu'on en est. Euh, comme je vous dis, sur le long terme, je pense que le dollar est, est à la baisse, mais c'est à suivre. C'est à suivre, euh, à savoir jusqu'où le dollar peut être poussé. Euh, à la décision de la Fed, souvent, c'est un peu... Euh, on, on, la Fed euh, prend la décision de monter des taux. Euh, les marchés, euh, lorsque la Fed euh, prend cette décision, ont peur, euh, se plantent. Et puis, une journée, c'est ça, on se plante, puis l'autre journée, on est euphorique. Euh, c'est vraiment un signe qu'on est euh, à la construction d'un sommet. Donc, on va regarder ça, le dollar américain, ce qui est arrivé il n'y a, a rien d'extraordinaire. Au niveau de l'art, ben, c'est le mal-aimé encore. Euh, L'or ne euh, donne pas de signe de force, euh, ni l'argent c'est maintenu. Euh, je regarde encore les orifères, les argentifères, ça se maintient euh, d'une manière euh, très, très, très euh, stricte. On voit les configurations. Les prix semblent, ne semblent presque pas bouger. Euh, donc, on va regarder ça. On va regarder aussi les bons du trésor. Euh, qui avait fait un petit rebond et qui maintenant euh, recorrige euh, Taux d'intérêt aussi sur euh, les bons du Trésor, les rendements des bons du Trésor. Euh, donc ça va être un peu le tour de ce qu'on va faire. Il faut mentionner qu'au niveau politique, euh, Donald Trump a mis à exécution ce qu'il avait dit, mais on pensait qu'au Canada, on, on, on en serait épargné au niveau de... au niveau de... de de, de l'imposition des tarifs euh, au niveau de l'aluminium et du fer, et il euh, y en est rien. Et euh, Donald Trump euh, est en guerre euh, commerciale avec la Chine, faut pas oublier. Même si on pense que tout s'est rétabli, la réalité est vraiment pas... Euh, euh, c'est pas ça. Il euh, n'y a rien qui est rétabli. La guerre commerciale avec la Chine, c'est une... Euh, je ne dirais pas une lutte à finir mais euh, de leur côté, la Chine, il y a la route de soi qui est en train de se préparer, donc on est en train d'accumuler de l'or euh, d'une manière vraiment importante au niveau de la Chine, de la Russie, de la Turquie, euh, Turquie, qui en ce moment, ça va vraiment pas bien au niveau euh, euh, de leur devise, mais tout ça est à cause du souverain dollar américain au niveau euh, de la planète, et c'est de ça qu'on veut se sortir. Euh, donc, euh, c'est à voir tout ça. Là, on va parler aussi du « Bitcoin ». Le bitcoin qui, euh, à son tour, n'a pas donné de signe. Oui, il a donné une petite remontée, mais euh, hier, je crois qu'on on est retourné un peu à, à la baisse. Donc, aujourd'hui, ce matin, on, on monte encore, parce qu'il faut préciser que le bitcoin, c'est euh, 24 heures sur 24. Euh, ça transige tout le temps, vu qu'on c'est en dehors des marchés normaux. Donc, euh, on a une montée ce matin. Euh, Je voudrais terminer aussi, peut-être vous parler de la fameuse Deutsche Bank, euh, qui est une, euh, une catastrophe, euh, c'est la principale banque euh, allemande, euh, et euh, en, en regardant le graphique court, moyen, long terme, euh, euh, c'est vraiment déprimant, et on, on re, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Lehman Brothers qui est arrivé en 2008, euh, on est en train de... De cracher littéralement et ça se fait tranquillement, mais de... bon, ça va être à suivre vraiment, vraiment. Et pour, peut-être, euh, on regarde rarement les, les graphiques économiques, d'ordre économique, je regarde plus les graphiques sur les indices, tout ça. Mais au niveau des graphiques économiques, la raison pourquoi que je regarde moins ça avec vous, c'est que premièrement, on a là, beaucoup, beaucoup de ressources sur Internet. Euh, il y a des personnes qui sont peut-être plus aptes à faire ça comme moi. Mais l'autre raison, c'est que les graphiques économiques sont, sont très, très négatifs et il se passe rien. C'est ça qui arrive, c'est que on regarde des, la, la, la dette des pays, c'est vraiment... Euh, c'est exponentiel ce qu'on a connu comme euh, la croissance de la dette de presque tous les pays. Aux États-Unis, Donald Trump avait dit euh, euh, que la dette, c'était effrayant, qu'il fallait euh, faire quelque chose avec ça. Et depuis que Donald Trump est là, la dette continue à à amplifier. Euh, Donald Trump, les mesures qu'il a donné au niveau de, de la coupure des, euh, des impôts au niveau des entreprises aux États-Unis, euh, on sera jamais capable, avec cette coupure, d'augmenter euh, assez euh, la, la, le dynamisme des entreprises pour aller recouvrir ce qu'on va couper en impôts. C'est presque, en calcul mathématique, c'est presque impensable. vous veux dire, Don, Donald Trump enlève, coupe euh, de l'impôt pour les entreprises euh, en pensant qu'il va y avoir plus de dynamisme, qu'on va pouvoir aller chercher euh, le, le surplus euh, des argents qui vont être générés avec plus de dynamique, mais euh, la réalité c'est qu'on perd de l'impôt, ben, le gouvernement américain perd euh, des montants d'impôt et euh, ne sera jamais en mesure de recouvrir euh, ce qui, qui coupe en impôt donc euh, non, c'est pas une solution qui... Euh, à, en tout cas à court terme, mais euh, surtout avec la dette américaine qui, qui, qui augmente, qui augmente. Euh. Et c'est ça, c'est au niveau mondial euh, ce qui se passe euh, au niveau de la dette américaine. Bien c'est ça, il y a plusieurs euh, pays qui sont un petit peu tannés, fatigués de ça, d'être euh, euh, à la solde du dollar américain et veulent prendre leur distance. Donc on, regarde, on va regarder les indices euh, pour se donner... Euh, une vue générale de la situation, on va premièrement parler de la Deutsche Bank, on va parler de la Deutsche Bank. Ça, ça se trouve être le graphique mensuel de la Deutsche Bank. On est rendu ici, tout en bas. Hier, on a fermé à 11,4. La Deutsche Bank, ça s'écroule littéralement, c'est quand même une grosse banque, c'est... C'est vraiment euh, une méga banque. Comme on disait euh, en 2008, euh, trop gros pour. Euh, euh, too big to fail. C'est trop gros pour euh, s'écraser. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Euh, à la Deutsche Bank, l'immense Deutsche Bank qui s'écrase. On vient de. On a cassé des supports ici. Euh, regardez le creux ici, euh, qui était en 2009. On aurait eu une reprise, mais on n'est pas parti à la hausse du tout. On a cassé ça, et même les, le support devient une résistance ici pour les sommets. On le voit très bien. Regardez, je vais aller vous dessiner ça. Le support ici, euh, le support qui est ici, devient une résistance à la hausse. Donc, euh, on, est, euh, on, on, on avait comme cassé ça ici euh, en 2016, on est allé à un creux, on est revenu et on va se taper la tête ici sur euh, euh, cette résistance-là qui était un support en 2009 et là, on repart à la baisse. Donc, euh, c'est vraiment catastrophique au, au niveau de la Deutsche Bank. Euh, je sais que la Deutsche Bank n'a pas voulu euh, donner de communiquer, de faire de communiquer parce que... Euh, c'est sûr que ça apparaît beaucoup beaucoup euh, les clients probablement les marchés et euh, par contamination la Deutsche Bank pourrait euh, euh, contaminer le reste euh, surtout avec ce qui se passe en Italie euh, donc au niveau de l'Europe euh, même si on essaie de, de pas trop en parler parce que euh, ça pourrait déclencher euh, une panique de vente euh, la Deutsche Bank est un bon indicateur pour nous montrer que ça va pas bien euh, on va regarder les... ou oh, ben non, on va aller regarder euh, tout de suite euh, euh, le rend un rendement comme je vous l'avais dit on va aller au niveau hebdomadaire le rendement sur les euh, bons du trésor euh, 10 ans euh, on avait subi une correction ici euh, moi, je vous avais parlé de, de du RSI qui avait été cassé, mais je maintiens ça. C'est que là, on va s'en aller en correction probablement. Euh, on n'a pas eu de retour. La semaine finit avec euh, cette cassure-là. Donc, on pourrait avoir, oui, euh, euh, ça n'arrivera pas d'un coup, mais on pourrait avoir comme ici euh, euh, un canal qui va se construire tranquillement. Euh, euh, jusqu'au mois de juin, et euh, après, je pense qu'il devrait avoir une correction à la baisse, mais c'est à suivre, c'est n'est pas nous qui euh, décidons, c'est le marché qui décide. Au niveau du dollar américain, euh, ça c'est le dollar américain euh, hebdomadaire, on voit assez bien ici que le sommet a été s'est euh, construit, euh, donc euh, qu'est-ce qui va arriver dans la suite euh, encore là, il va falloir attendre à le milieu du mois pour savoir si euh, les taux euh, vont augmenter les taux. Il y a beaucoup de spéculations. Une journée, on pense que les taux vont augmenter, euh, que la Fed va augmenter les taux. Le taux directeurs, l'autre journée, on pense que non. Donc, c'est ça qui fait beaucoup de fibrilité sur les marchés. Euh, mais en ce moment, on, le dollar américain est en attente. Et euh, c'est euh, ce qui va dicter aussi bien dire la, la, la si le dollar américain va poursuivre sa hausse, euh, c'est les fameux taux d'intérêt, la spéculation, parce que ça va être de la pure spéculation. Par contre, si on regarde le graphique au niveau euh, quotidien, euh, on est quand même en surachat et on vient de tomber ici, en bas du, de la, du surachat. Donc euh, oui, on pourrait retourner ici, mais euh, si on regarde ça au niveau quotidien, hum, ça semble à être à la veille d'une correction. On vient de tomber dans un petit territoire négatif ici. Euh, donc, euh, probablement qu'on devrait subir une correction. C'est le graphique 4 heures que je ne regarde pas beaucoup parce que c'est n'est pas même révélateur. Mais euh, même le graphique quotidien, je ne me fie pas beaucoup au graphique quotidien parce qu'il y a des sous qui... Euh, euh, qui nous font perdre la, la vue d'ensemble. Euh, c'est pour ça que je me fie au graphique, euh, soit, soit hebdomadaire et surtout mensuel pour euh, mes analyses à long terme. Donc, c'est le dollar américain. Euh, on est proche d'un euh, revirement probablement, ou peut-être ça va continuer. On verra. Au niveau de l'or, ben hier, c'est ça, ça s'est pas bien bien passé, mais on n'a pas eu de, de, de perte immense, Mais euh, c'est qu'on poursuit. Euh, le fameux support ici, comme je vous avais dit, qui, qui doit rester si on, on si on, on ça comme ça, si on veut que l'or puisse revirer, le support ici doit absolument tenir, ou sinon on va retourner peut-être à 1200, 1200. On a des résistances, des supports ici 1250, 1200. Euh, mais comme je vous avais dit, long terme, je pense qu'on a une figure ici, tête et épaule, et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va probablement poursuivre, mais euh, ça peut être plus long que prévu. C'est à suivre. Bitcoin. Bitcoin. On est en train de, su de subir un petit rebond. Euh. <coughs> Excusez. On est en train de subir un petit rebond. Cependant, euh, là aussi, euh, on est prêt euh, regardez ça comme ça on est quand même dans une descente un rebond ici mais long terme sur un graphique euh, hebdomadaire euh, ça regarde pas très très bien je pense que le premier scénario euh, qui nous démontrait qu'on s'en allait à la, en tendance baissière euh, c'est ce qui se produit euh, euh, bon, je vais vous tracer simplement une ligne comme ça qui nous donne une très bonne idée qu'on est en tendance baissière. Euh, C'est sûr qu'ici, au niveau du... Si je trace une longue, euh, longue ici, tendance, on sait très bien, que ça fait un petit bout quand même, qu'on avait cassé la longue tendance euh, sur le RSI qui se dessinait euh, depuis euh, vraiment un bon bout. Euh, là, en ce moment, on se trouve à avoir cassé ça. Donc, euh, aussi, on a de quoi qui n'est pas très positif. Ici, ça se trouve être le MAC qui est en territoire négatif. Donc, euh, c'est pas très beau euh, de ce côté-là. Euh, regardez les indices rapidement et ensuite, on va terminer par horifère et argentifère. Vous regardez ce qui est arrivé euh, cette semaine. On a eu du va-et-vient. Euh, au niveau... Euh, nous, je prends le Standard Poor's. C'est tout simplement ça qui est arrivé ici. Du va-et-vient. Euh, on est comme... Il n'y a pas eu grand changement. C'est vraiment... On a eu un creux, mais on, on pourrait poursuivre de la montée. On ne sait pas. Euh, la seule chose que... Ici, regardez, le RSI, oui, hop, il semble changer de direction. On va suivre ça jusqu'où est-ce que ça va nous mener. Et pour repartir à la hausse, il faudrait qu'il que le RSI euh, traverse ici. Euh, mais pour moi, on peut avoir une zone de consolidation assez longue euh, sur les indices, mais c'est pour moi qui décide. Comme je vous dis, c'est le marché, et le marché a toujours raison. Donc, c'est la même chose sur le Dow. On est vraiment en territoire négatif encore. Territoire négatif, New York, euh, ça doit être à peu près la même affaire. Euh, Nasdaq, par contre, euh, on a vraiment... Un, on va rejouer avec les, nous, les anciens sommets euh, peut-être qu'on pourrait le dépasser mais si, si le RSI on ne dépasse pas c'est qu'on est, qu est euh, à la construction d'un sommet c'est ce que je pense TSX euh, c'est là aussi, ce n'est pas très très jojo, mais c'est à suivre et on va terminer avec euh, Arifère Argentifère euh, pour vous montrer qu'on est au calme plat. On pourrait presque entendre les in que quelques insectes voler. Euh, rien se passe. Rien ne se passe au niveau euh, euh, du, euh, des.. Des, euh, des orifères, des argentifères. Oh, c'est le calme plat, ça, ça se trouve être GDXJ. GDX, euh, GDX c'est semblablement la même affaire. Il n'y a rien qui se passe. Je suis surtout GDXJ parce que c'est les juniors. Il n'y a absolument rien qui me dit qu'on est en revirement d'un côté ou de l'autre. Cependant, euh, il y a une chose que... Ah, je viens de ça comme ça. Il y a une chose que je me dis, c'est qu'on est à la veille d'une sortie de couloir. Et euh, ça, ça pourrait exploser d'un côté de, ou de l'autre. Mais euh, c'est à suivre. Puis de toute façon, je pense que si on si on aurait comme un, une sortie vers la baisse... Ce ne sera peut-être pas une sortie spectaculaire, mais seul l'avenir nous le dira. Euh, ça serait parce que, à le, le date, euh, les supports ont très, très bien résisté. Euh, donc, euh, on pourrait prendre un support jusqu'à 30 au niveau du EDXJ. Euh, C'est à suivre. Euh, je vais vous montrer euh, First Majestic Silver. Euh, C'est euh, l'argent. Euh, pour lui, euh, il a vraiment changé de direction. C'est sûr que c'est long terme, mais puis le volume n'est pas extraordinaire encore. Mais ici, on, on semble avoir changé de direction. Surtout, je regarde au niveau du, euh, du RSI, ici. Mais on peut aller retoucher ça. Donc, euh, au niveau des orifères argentifères, il ne se passe rien. C'est le calme, le calme plat. On est vraiment en attente de ce qui va arriver, euh, d'un côté comme de l'autre. Au niveau des indices, c'est un peu ça aussi. Euh, on est dans un calme plat qui, euh, qui est énorme. Regardez, tu sais, par exemple, Dax Allemand. Euh, hier, on, on avait eu la, la cassure au niveau du euh, de ce qui se passe en Italie et pour l'instant, on poursuit ça, là, cette... Euh, ce déplacement vers le côté. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, la semaine prochaine, euh, je pense qu'on va avoir encore euh, un calme plat, en tout cas euh, avant la décision de la Fed, parce que euh, même si c'est de la spéculation, euh, souvent les, euh, les, euh, les institutions peuvent prendre ces moments de spéculation, soit pour embarquer ou sortir du marché. Donc, on, on va attendre ça. On se revoit bientôt. Merci.